Non, mais des établissements d'élite bilingue pour fils de diplomate et les savoirs fondamentaux pour les autres, c'est trop gros, ça, ça passera jamais. La suppression des CAPA Les mutations sans aucune transparence Non, mais ils oseront jamais, ça Des suppressions de postes avec la réforme du lycée Franchement, j'y crois pas. Non mais si on t'écoutait, ça serait la fin de la fonction publique. Tu t'inquiètes pour rien. Regarde là, une accompagnatrice voilée. Non mais vous allez quand même pas pleurer, <coughs> je vous ai créé un comité de suivi du travail des directeurs d'école. <coughs> bah alors camarade, qu'est-ce qui va pas Oh bah euh, je vais me faire virer parce que j'ai protesté contre les réductions de services et il euh, n'y a plus de capa pour me défendre. Tiens, prends un bulletin d'adhésion. Merci. Et un autre pour adhérer. Merci. Il y a eu une heure d'info syndicale sur la réforme des retraites, tu viens Ouais. Ouais.